pour une nouvelle vidéo un peu énergétique parce que après avoir mangé plein plein plein de chocolat nous devons faire du sport oui du sport bon là ça va être pas comme la dernière fois ça va être plus gentil je vais vous apprendre quelques petites méthodes de sport que vous pouvez faire chez vous sans matériel voilà des petits trucs simples à faire etc que vous pouvez faire chez vous je vais vous montrer quelques exercices il y a certains noms j'ai pris euh, via Tiboneche je le remercie pour ces noms de ces noms de de sport, voilà, je connais bien les noms de, des, des exercices. Il y a quelques-uns où c'est moi qui fait à ma façon, qui invente à ma façon. Voilà, après, bah, je vous dirai la quantité qu'il faut faire et vous pouvez le faire chez vous aussi. Voilà, sur ce, bah, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Alors, alors pour ce premier exercice, ça va être le skate, va appeler comme ça le skate. vous allez voir ce que c'est, c'est un peu jambes un peu des décroisées, enfin vous allez voir ça. Je vais vous montrer ça dessus, suite en fait euh, ouais, une trentaine. Ça va faire chauffer votre cardio. Ok, en fait, enfin, faut pas en faire 30, mais pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes à peu près, ça devrait bien faire travailler votre, euh, votre cardio. Ok, le prochain exercice, c'est le saut de grenouille. Saut de grenouille, vous pouvez en faire euh, une dizaine, je pense. Après, si vous faites ça chaque jour, ça fera travailler votre cardio. Après, il y a d'autres exercices aussi qu'on peut faire, mais je vous apprends juste cela. Voilà, on part sur le saut de grenouille. Voilà, vous en faites à peu près 10 comme ça, des allers-retours. Et puis ça devrait aller, je pense. Voilà, et on va passer jumping. Jumping, c'est bras ouverts, bras fermés avec les jambes ouvertes, jambes fermées. C'est parti. Voilà, on en fait une cinquantaine, ça va bien faire travailler votre, votre cardio. Voilà, allez, on se retrouve pour la suite. Alors là, on va passer aux différentes pompes qui peuvent exister. Voilà, le premier, c'est mon invention. C'est les pompes avec le bureau. Euh, voilà. Euh, vous faut un lit, un bureau, si ça peut être en face. Ça peut être bon, sinon bah, vous ferez les autres exercices, voilà. Vous pouvez en faire... Euh, pouvez en faire cinq. Voilà. Le prochain. Vu que vous voyez le mur derrière, vous pouvez voir, vous verrez juste mon dos, mais vous pouvez voir. Alors, vous faut vous mettre sur la pointe des pieds à 1 mètre du mur et vous pouvez faire aussi 5-5 points. 5 Après, vous pouvez vous amuser quand vous revenez, taper dans les mains, appuyer, taper dans les mains, appuyer. Vous pouvez vous amuser à faire ça aussi. Vous en fait à peu près 5 Après, nous passons aux pompes classique et les pompes femmes quand je dis femmes c'est pas que pour les femmes mais c'est appelé comme ça alors ça peut être pour les débutants qui savent pas trop faire des pompes pour les enfants ou voilà après ou pour les femmes voilà mais sinon si vous êtes fort en pompe vous, vous pouvez faire les pompes classiques et puis Merci hein ok on passe aux pompes euh, normales vous pouvez en faire je sais pas une dizaine si vous êtes fort voilà Bon le problème moi c'est que je peux pas en faire parce que j'ai pas la place, voilà, mais vous pouvez en faire. Et la version femme, je vais vous montrer comment commencer, voilà. La version femme, c'est que vous êtes sur les genoux. Vous êtes sur les genoux, vous croisez, vous croisez, vous croisez, et puis vous faites des, des pompes, comme ça. Je sais pas si vous avez pu voir, mais bon c'est les pompes genoux, croisées, relevées. Hein, les pieds ne doivent pas toucher le sol et puis vous faites des. Vous faites des pompes, voilà. Ok, nous passons aux abdos maintenant. Il euh, y a trois types d'abdos, de, de, à chaque fois je fais par trois pour vous euh, montrer euh, des différentes euh, différents exercices. Voilà. Nous passons euh, aux abdos portefeuille Voilà, vous pouvez en faire.. Euh... Allez, vous pouvez en faire 15 comme ça. Ok, le deuxième exercice c'est euh, diagonal jam. Je comprends, c'est le bras bas vers votre genou. Et pareil, avec l'autre côté, un côté droit, un côté gauche. Vous allez voir ça dessus, vous allez comprendre. Vous pouvez vous mettre soit comme ça, soit vous faites ça. Enfin, voilà, j'espère que vous comprenez comment je veux vous expliquer, voilà. Et le dernier exercice, c'est le flutter click. C'est euh, aussi ça peut être appelé ciseaux, mais je vais vous montrer ça de suite. Vous pouvez aussi à chaque fois les abdos, vous pouvez en faire une quinzaine à chaque fois, c'est assez Les mains sous les fesses, tac, comme ça, et on fait comme ça. Voilà, cet exercice-là, vous pouvez en faire pendant une, une bonne minute, une bonne grosse minute. Vous pouvez travailler même pendant deux minutes même, ça peut être bien travaillé comme ça Voilà, nous allons passer aux trois façons de gainage Alors le premier c'est sur les coudes Comme ça pendant euh... Si vous n'êtes pas fort au gainage, vous pouvez faire ça pendant 30 secondes en 30 secondes ça suffit largement, voilà, comme ça Après il y a un gainage, vous m'entendez pas mais vous voyez mes cheveux Il y a le gainage Tendu, je ne sais pas, c'est juste comme ça Vous rester comme ça, voilà Comme ça, là, vous pouvez rester Pendant aussi 30 secondes, si vous enchaînez les deux Vous pouvez faire 30-30, ça fera une minute, Ça fera 60 secondes, plutôt pas mal Ça va rester comme ça, voilà Et le prochain, c'est Le prochain, c'est le gainage banane Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble Tac, vous mettez Les jambes en l'air Un peu sur, comme ça là, Et vous pouvez faire Comme ça, ça fait travailler les abdos voilà, je sais pas si vous avez réussi à comprendre un peu, vous me direz dans les commentaires. Et puis voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que les quelques exercices, vous pouvez les faire chez vous. Voilà, je vous mettrai comme il faut euh, dans le montage, ce qu'il faut faire exactement pour que ça soit, soit plus compréhensible. Voilà. Et puis ça va bien vous faire travailler quand même. Voilà. Là, euh, le peu que j'ai fait, ça fait déjà transpirer. Alors je pense que ça va bien travailler. Voilà. Et puis, euh, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.